Et euh, bonsoir François, bonsoir. alors François tu fais partie de ces malheureux qui a dû, euh, qui a souffert de, ce, de cette absence de vidéo euh, de ah. mardi ah. Et voilà, Et donc euh, voilà. malheureusement mardi tu, tu as fait une interview en, en compagnie de Pierre aussi voilà. Et je l'ai oublié, et, et je l'ai oublié Et c'est moi qui ai oublié de cliquer sur le bouton, voilà. ouais. je vais arrêter et de me battre oublié, la coupe J'ai oublié mais mon interview Tu as oublié ce qu a, de quoi on a parlé Presque, non, non, je déconne. <rire> D'accord. Il ben, va falloir que tu me rappelles alors du coup. Oui, je t'ai parlé d'une histoire de ficelle, mais j'ai entendu qui t'en a parlé. Oui Voilà. Donc, que Pierre euh, m'en a parlé. Oui, oui, que Pierre t'en a parlé. Ouais. Ensuite, euh, moi, ce sur quoi j'ai envie d'embrancher, en parce que tout le reste, et la théorie il te l'a dit, c'est euh, l'aspect euh, invitation à être créatif avec des choses simples. D'accord. Et aussi euh, la prise de responsabilité parce que ça manque un petit peu euh, là, dehors. Ben, on, nous, on nous infantilise depuis des années. Voilà. Bah, tu n'as qu'à voir la manif d'aujourd'hui. Je veux dire, la manif d'aujourd'hui, ce pas une responsabilisation. C'est ouais. un encadrement de telle manière. En fait, c'est une petite terre de jeu. Tu sais comme les petites terres de jeu carrés voilà. qu'on donne aux enfants. Donc, tu avais les grilles à chaque bout ah ouais. et on nous fait en avait le droit à nos joujoux c'est-à-dire le vendeur de de de chipoleta et de, de hot dog habituel avec ouais. les grands ballons comme pour les enfants et puis là-dedans bah tu avais le droit de dire ce que tu voulais mais ça avait pas de, de grand changement sur euh, le fonctionnement exactement pas de grand changement sur euh, les suites ouais. et euh, par exemple à la manif ben, on a fait une manif sauvage garde de Lyon bloqué la voie 23 oui euh, quelques arrêtés il ouais, y a des, quelques interpellations ouais. voilà, j'ai euh, vu quelques images hein. oui. euh, ah, je, les interpellations c'est pas les interpellations monsieur venez avec moi hein. c'est plutôt 4 euh, ah ben, bacs bac, comme on appelle ça 4 hein. flics de la brigade euh, anticriminelle oui, ils sont passés vous... tout à l'heure pour nous saluer ici en voiture voilà, <rire> ouais, ouais, en caissonant bien, bien fort ouais. oui. et euh, le... ce qu'il y a c'est qu'ils étaient très nombreux en CRS en fait devant l'entrée euh, de la gare de Lyon, mais devant l'entrée personnelle, tout le monde stagnait un peu et tout à coup, une bande a couru à l'intérieur, suivie par des CRS, voilà. D'accord. Et nous, on est arrivés par euh, l'autre côté, par la voie ferrée, euh, enfin par la voie ferrée, par la, par la gare, pardon. Ouais. Et donc, ils étaient déjà hors de la voie, mais la voie est bien restée bloquée bien une heure, tu vois. D'accord. Voilà. Et euh, ça s'est dispersé en calme, voilà. Euh, mais ce que je voulais dire, même ce détournement qui n'est euh, de manif euh, tout à fait légitime et euh, bravache euh, et euh, rassurant sur le moment, ne vise pas un objectif comme, par exemple, d'aller à Nation. Hein, chaque fois qu'on fait des manifestations, et donc euh, une des, on, on s'est plaint tout à l'heure de cette infantilisation, mais nous-mêmes, lorsque le 9 juin on avait décidé de faire une manif, on a finalement on a décidé de se coller aux manifs syndicales. Donc il faut qu'on maintienne euh, les liens avec les syndicats, mais il faut aussi, si on veut être libre et s'être satisfait de ce qu'on fait, mais poser nous-mêmes nos manifs avec des objectifs précis. Mmh. voilà. Mais enfin je sais pas, je trouve je te trouve pas très juste parce que il ouais. y a quand même pas mal de créativité au sein de Nuit Debout en termes de manifestation oui, et d'action. Oui, surtout quand on ne dit pas où on va, comme euh, là c'est trop tard pour les flics, mais, mais ni le montant. D'accord. <rire> mais euh, c'est ce qu'on a fait au départ et le problème euh, d'aujourd'hui, c'est que moi j'ai observé pour la première fois c'est que les réseaux étaient vraiment surveillés c'est-à-dire les sms des rendez-vous, deux minutes après euh, le, les flics étaient sur place, deux minutes, hein, trois minutes peut-être et lorsqu'on disait on part de là, ben, deux minutes après ils partaient que ce soit Hôtel de Ville, euh, Odeo, euh, Richard Lenoir hein. et donc euh, on est flingué pour les réseaux là oui alors ouais. c'est intéressant parce ouais. que normalement d'après la dernière loi antiterroriste mmh. euh, ils doivent avoir l'autorisation euh, d'un conseil Enfin, je veux dire, c'est normalement peut-être, souligné de tout pas, ça. Peut-être qu'on ne le sait pas. Parce qu'en plus, il n'y a pas d'acte euh, terroriste que vous allez provoquer. Euh, non. Donc... Euh... Non. Mais les flics, euh, comme à Rennes, m'ont dit, mais c'est euh, l'état d'urgence. Bon, mais voilà. Ben bah, ouais. bah, oui. Ben ah, oui. Tu leur as, as à... demandé pourquoi ou comment ah, ils oui, étaient courants euh, euh, Pas ici à Paris. Ah non, euh, pourquoi, comment ils étaient courant à Paris ah, Non, j'aurais pas demandé. Mais à Rennes... Euh, non, à Rennes, la radio rennaise, euh, qui a été visitée par la radio d'ici, où il y, a entre, il y avait entre autres pas mal de gens de Radio France. Euh, oui, oui, euh, à, par Radio à, Debout. À, à radio Debout. et eh bien, elle... Radio Debout qui a suivi la manifestation aujourd'hui et qui a... Euh, ah ça, euh, ça c'est une bonne nouvelle. Ça, si, si, ils, ont, ils étaient dans la manifestation et donc ils ont émis euh, en direct... Euh, voilà, ils ont émis en direct. ça c'est bien. Et ça fait longtemps que je ne les ai pas entendus. Euh, tu <rire> pourras ah, ouais, les sur, les tendre, euh, sur le MixLR et donc euh, voilà. aussi sur le euh, SoundCloud. sur place Ça je ne saurais te dire. D'accord. Et donc ils ont vu, eux, sur place, ils ont vu Radio Croco, à Rennes, qui elle, vit en semi-clandestinité, c'est pas comme nous sur la place, elle change d'appart, un appart comme dans le vieux temps, euh, les radios libres. D'accord. Et leur principal problème, c'est d'avoir des avocats qui sont hyper surchargés plus que qu'ici. Voilà. Oui, mais ça, je sais qu'il y a voilà. un problème aussi de, de protection juridique de Def, de def call à, à Rennes, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de militants, euh, de manifestants euh, qui ont des problèmes avec la justice. Ouais. Je leur ai trouvé six, et j'espère que ça ira. Les à Paris, ce qu'il faudrait que pour mardi, qu'on ne soit pas déçu, c'est qu'on pose nous-mêmes une manif. Donc, on est, on est jeudi. Donc, euh, dernier jour, c'est demain. Voilà, 72 heures, euh, jour plein. Donc, euh, on n'en a pas parlé, mais on aime bien crier, on vient, tu vois. Voilà, alors, euh, qu'est-ce que je vais te dire ben, vous avez demain, à l'âge de demain, ouais. il faudra en parler, quoi, du coup. Voilà. Alors euh, j'ai une idée, euh, c'est une idée générale de société parallèle, ouais. Ouais, comme tu fais ta télé ici, ouais. on peut faire l'éducation, le, le, pas populaire, mais l'éducation en tout court sur la place, et on peut faire le parlement parallèle, c'est-à-dire on se met à côté du Sénat ou de l'Assemblée Nationale au moment où ça se passe, ouais. comme la cuisine, euh, et on vote à leur place d'accord alors en direct puisque les émissions sont retransmises par les chaînes de l'Assemblée ah, c'est ça ouais. Voilà. Ouais. donc nous, il nous faudra télé debout mardi et mardi peut-être je sais pas il faut que j'en discute avec mes collègues voilà, hein, et j'espère que l'Assemblée sera ok et j'espère ouais. que les syndicats seront ok je suis, à, je, je suis allé voir un syndicat il m'a dit on va regarder d'accord Ceci voilà. dit il y a quand même jeudi une manifestation qui est prévue le 28 c'est pas jeudi et non c'est mardi le 28 ah oui, d'accord, Ok, okay. autant pour moi. D'accord, donc c'est effectivement... la première discussion au Sénat. D'accord, oui, oui, Bah évidemment, ce jour-là, il faut qu'on fasse quelque chose. Bah, alors, on ne sait pas encore quoi, mais oui. Voilà, et sinon... Euh, mais laquelle... tu sais, qu'on avait déjà euh, le jour de l'occupation du théâtre de l'Odéon, on, oui. on avait été là, tu sais. Ah oui, oui, oui. il y avait même le Barnum, Maman. <rire> euh, alors, il y avait le Barnum, mais nous, on s'était installé, en fait, dans un café à côté. Ah, ça, je ne savais pas. Et avec un téléphone, on suivait un peu en mode périscope, ouais. mais on faisait un aller-retour entre le café euh, et le et, et l'Odéon, où étaient euh, nos reporters euh, qui mm -hmm. interviewaient et suivaient un peu ce qui se passait sur la qui place. Tu disais la fois dernière, je crois que c'était hier, qu'il n'y a pas que TV Debout, qu'il y a les flux. Oui. Et, voilà. J'espère qu'ils seront là aussi, les directs. Les streamers debout, les bien streamers sûr. Debout, voilà. Bien sûr, mais il euh, faut les suivre sur euh, leur compte Twitter, streamer debout. Euh, mm -hmm. euh, et, mais, et puis il y a aussi un euh, reporter debout. Enfin voilà, ça fait partie un peu des, du, même, euh, du même cercle de diffuseurs euh, de ouais. quoi. Alors euh, ce que je voulais dire par rapport à la galerie et pourquoi moi je suis avec Pierre, c'est parce que euh, je me marre avec Pierre. Et que euh, j'étais aux alignés déjà. Bien le micro comme ça. Que j'étais aux indignés déjà. Et donc on revit les mêmes cycles de doute et tout ça. Et il faut casser les cycles, les cycles historiques euh, avec de l'imaginaire. Et c'est pour ça que la galerie est intéressante parce qu'avec presque rien, on fait pas mal. Alors, tu sais, en fait, ouais. euh, oui, il faut qu'on parle de Hasna. Et Asna, elle est super engagée. Alors, super. Avec, euh, ah, je je fais une parenthèse. Là. Il y avait une ouais. petite parenthèse que je voulais faire. Ouais. En fait, il se trouve que je vais être à Toulouse ce week-end ouais. euh, pour travailler avec la Synergie démocratique sur les récits galvanisants. Et, et, et C'est vraiment... qui, ça, Synergie démocratique Synergie démocratique, c'est en fait euh, des associations euh, citoyennes, euh, des initiatives citoyennes euh, qui se sont regroupées pour essayer de faire... Euh, euh, de proposer une manière différente d'être citoyen et d'être une manière plus active et plus concrète d'être citoyen. Mmh et euh, il y a eu plusieurs projets qui ont été proposés pendant un week-end où on s'est rencontrés ouais. et l'un des projets euh, dont je faisais partie a, a reçu une majorité de votes ouais. et, ma, enfin, a reçu le consensus le plus, le plus grand et ce consensus en gros fait qu'on va travailler sur des récits galvanisants alors c'est quoi les récits galvanisants c'est vraiment exactement ce dont tu parlais c'est-à-dire l'idée de créer euh, à partir d'histoires simples de créer euh, de l'enthousiasme et de et, et de transmettre des valeurs mmh. et c'est vraiment euh, c'est en rapport avec ce que nous on fait mmh. ici euh, par exemple Pierre vous a raconté l'histoire de la ficelle à faire monter en, en haut de la, la statue de la liberté il vous a donné l'aspect histoire mais moi ce que j'ai apprécié c'est qu'il y ait, au bout du fil le silence gêné de la galerie Ganossian. voilà euh, c'est ça qui vaut le coup mmh. Voilà. Enfin, pour moi en tout cas. Et euh, donc ici, bah, je pense que. On avait parlé de Asna, je crois, non bon, mais ouais, mais, euh, je voudrais terminer sur. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, pardon. Euh, J'oublie pas Asna. Euh, on, je voudrais terminer sur. Euh, euh, on est un peu enfermé dans les idéologies, euh, dans les schémas d'historique, voilà. Si on continue euh, comme ça, on n'ira pas au-delà. Euh, on a utilisé les centrales nucléaires pour la première fois comme moyen de pression. C'est 16 sur 9 centrales nucléaires, J'ai jamais vu ça. Moi, jamais, jamais, jamais, la CGT ou aucun autre syndicat, jamais, on utilisé les centrales nucléaires. J'ai pensé qu'à ce moment-là, le gouvernement et tu parles. Donc, euh, le pétrole, on a utilisé le pétrole on a fait des manifs en grand nombre, la dernière, celle du 14 juin. Hein Donc, il faut cibler les objectifs. il faut Tout, Tous ces moyens qu'on utilise, on devrait viser soit Matignon, soit l'Elysée. Voilà. Ouais. Ouais, mais est euh, est, euh, est, on est personnes. déjà... Moi, je me souviens du manif Palestine, d'accord à peu près 40 000 personnes. Vers l'Elysée, on n'est pas allé jusqu'à l'Elysée, mais tout sur le passage a été démoli. Tout ce passage. Et même, je me souviens même d'un bar, d'un barman, qui ne voulait pas appeler euh, euh, des médecins pour un mec qui était tombé. Euh, il faut, on n'atteint pas, il n'y a pas d'idéal, on va jamais. L'idéal dans la réalité, c'est pour ça qu'on l'appelle l'idéal. <rire> Euh, mais il faut aller vers l'objectif, c'est-à-dire le sens si on fait des trucs à Nation ou ailleurs euh, et même la manif tout à l'heure euh, ou le truc, le bocage de la gare de Lyon bon, on, va, on a emmerdé les passagers qui, qui allaient vers Montpellier tu vois euh, on explique tout ça et puis euh, entre temps euh, dans les rôles différents quand les uns et les autres dans la, société, dans la société, là, ceux qui sont employés, les, les agents de la RATP de deviennent flics, tu vois, ils ne deviennent pas nuit debout. Il ouais. euh, y a un vrai problème, on n'arrive pas à passer ce, la solidarité, on n'arrive pas à les brancher, quoi. Et écoute, il y a beaucoup de gens qui y travaillent. C'est pour ça qu'on passe sur TV Debout ouais. les petites vidéos du syndicat des avocats de France sur mmh. la loi travail, pour bien montrer le problème qu'il ouais. euh, y a la euh, loi. Mais il y a aussi les, les rôles dans la société. Non, les rôles, il faut cacher les rôles. Les gens sont dans des rôles, pour beaucoup de gens. Nous on est sortis des rôles ici, tu vois. Mais. Là, tu rentres dans le métro, tu, ou même tu vas te balader, tu vas ici à, à, à 200 mètres, il y a plein de gens au bar. Les bobos, on nous a dit que les bobos étaient sur la place, hein, Tintin, hein, tu, tu vas à Parmentier, tu vas, les bobos sont là-bas. Mmh. Et il y a un passage qui ne se fait pas. Euh, je pense qu'il faut aller plus un petit peu sur la psychologie que sur... Euh, que que sur l'affirmation de la lutte des classes. La lutte des classes a ses limites, moi je le dis, ça a des limites, on les voit, on les voit, on a tenté le truc. Peut-être peut-être que c'est ça l'interrogation qui est intéressante, ouais. dire, à travers les assemblées populaires, ouais. c'est de comprendre justement, euh, de voir ou d'entrevoir un peu ses limites et de, de mieux dessiner des solutions. Parce que évidemment si tu n'entends pas ces paroles-là de lutte des classes, tu n'as aucun moyen un jour d'avoir l'espoir de, de, de les régler. Donc, il y a aussi l'importance de, de les entendre. Oui. pour utiliser les outils de la lutte des classes, la pression économique, les manifestations. Tu as l'air de passer, euh, de parler de tout ça au passé, comme si c'était un peu... Terminé. Il, faut, il, faut le, il, faut, ouais, il faut le dépasser, sinon, euh, sinon euh, on n'avancera pas. Je fais le pari. Euh, si on n'est pas... Hmm, si on n'imagine pas autre chose... Euh, euh, Mais tu as l'air il... de passer, de parler de tout ça, pour ou passer comme oui. si on est, en, on est en train de tourner une page. Oui. Est-ce le... est en train de tourner une page, là On a déjà commencé en vouloir faire le bilan euh, de l'occupation de la place, tu vois, c'était le début. Euh, c'était un premier bilan, on n'avait jamais fait de bilan avant. C'était aussi un peu pour décourager les gens. Moi, je ne voudrais pas être découragé d'être euh, sur la place. Je voudrais qu'ils restent ici parce que ça a un sens encore. Le mot République, la place qu'on a acquise, même si la mairie de Paris oui. nous a foutu ce machin, qui euh, le skateboard. Là. Oui. Euh, mais ça a un sens en tant que lieu. Euh, maintenant, euh, on n'est pas obligé d'être accroché, il faut bouger. Quoi. Mais voilà. même, tu vois, tout ouais. à l'heure, je me baladais sur la place et je voyais... Euh, des gens qui s'assemblaient euh, en commission sur des sujets et donc euh, ça il n'y a pas besoin de nom il n'y a pas besoin de TV Debout, il n'y a pas besoin de tout ça Exactement. donc le sens est lié déjà, non tu ne euh, penses pas que l'individu commence à travers l'expérience de Nuit Debout non. on a déjà commencé à apprendre une méthode de discussion, oui. une, une méthode de parole libérée euh, euh, ce qu'il y a c'est même pas à cause de Nuit Debout mais on l'a ouvert, on a ouvert les vannes euh, on a gagné une chose qu'ils euh, qu ont, qu ont totalement perdue, eux, sur cette place en tout cas, et la différence est énorme quand on passe au sous-sol, c'est ici sur la place, même de l'autre côté où il n'y a pas d'assemblée, les gens sont en groupe de trois ou quatre et ils viennent pour causer de n'importe quoi, mais ils viennent parler, c'est-à-dire ici, c'est devenu vraiment le lieu dans Paris où il est normal de parler entre des gens qui, sont, qui ne se connaissent pas. Tu sais, ça me file des frissons. C'est dis... vraiment un truc important. Ça me, me file vraiment des frissons ce que tu me dis parce que je sais qu'à travers toute la France, mm -hmm. il y a ces mêmes types d'assemblées qui se font ouais. tous les vendredis, tous les samedis, quelquefois plusieurs fois par semaine, euh, et qui voilà. Et dans l'enjeu, c'est juste ça. C'est de parler des problèmes et parler, et, explique, et parler de quelques solutions. Il y a des gens qui viennent aussi avec des solutions qui exposent leurs solutions, qui font de l'éducation populaire. Oui. Il y a, ça, ça enfin, je veux dire, ce n'est pas un truc qui nous est voilà. propre, c'est un mais, truc qui est vraiment... Euh, mais, voilà, parler, c'est une chose. Ensuite, donner du sens à une action, c'est autre chose. Et les types d'actions qu'on a menées, ben, il faut faire des constats. Et donc... Euh, voilà, euh, moi je, je pense qu'il qu faut même leur prendre euh, la voie politique, c'est-à-dire si on se met à côté du Sénat ou à côté de l'Assemblée et c'est nous qui votons euh, avec nos signes, ça sera bien visible si on est en nombre. Alors, voilà. Oui. Et on le on leur confisque symboliquement et même dans la pratique, presque dans la réalité, on alors, leur confisque le pouvoir de voter à notre place. Alors je vais je vais je vais mettre un peu, euh, on va dire, sur TV Debout et sur la place publique. Un débat qui a eu lieu à de nombreuses reprises, c'est le débat du, des médias. Parce qu'à partir du moment où tu veux donner du sens, et il faut que cette, ce sens-là soit porté. Soit porté euh, parce qu'en gros, ce que tu dis aussi, c'est qu'il euh, faut que les gens entendent ce sens aussi. Parce que tu peux donner du sens, mais si c'est entre quatre personnes, euh, l'objectif n'est pas atteint. Oui, ça marche. Parce que l'objectif, c'est que ça apporte... Et donc, dès le départ, on a eu beaucoup de problèmes. Avec, euh, avec cet aspect-là des journalistes. Ah oui, comment ben, en disant que euh, c'était des médias qui étaient là pour euh, euh, faire du, de, la, du, de la news, raconter. Ah, que... les médias que qu'on voyait au début avec le caméra au milieu des assemblées et qui se foutaient un peu euh, une nous d'orée leur vrai, coup, quoi, en gros, Ouais, ouais c'est ça. Mais, il faut qu'ils. Moi je pense. On a eu le même problème. Finalement en 2011 on s'est arrangé également à l'époque. On a été invité sur le plateau d'ITV, euh, France Inter, tous ces machins. Euh, moi pas, hein, mais d'autres. Et il euh, y a eu une éducation, y compris pour les porte-paroles. À l'époque, on a fait les porte-paroles euh, euh, un par semaine ou un truc comme ça. Et Tout à l'heure, on en a encore discuté de l'histoire de la personnalisation, parce que les gens collectifs et tout ça. Euh, mais c'est facile à résoudre. On fait un listing. Les gens s'inscrivent qui est-ce qui veut parler dans les médias dans l'ordre d'inscription ou par liste euh, alphabétique des prénoms ou des noms, tu vois. Et puis il euh, y a un média qui demande, voilà le suivant sur la liste, ainsi de suite quoi. Ouais. Et c'est réglé. D'accord, ouais, ça pourrait être un tirage, je sens. Bon, là, les gens s'inscrivent, ils sont là, tu as un appel, tu euh, passes, aujourd'hui euh, pour vous c'est celui-là, et c'est réglé quoi, ouais, c'est bon. Euh, pourquoi se compliquer la vie Et t'as proposé ça en agi? Non, je l'ai pas proposé parce que. Ah là là. Parce que. Le parce que, que quoi lui, euh, il voulait que j'aille là-bas et j'avais soin. Voilà, tu es en train de montrer Pierre. Il est oui. en, en, en, en hors euh, de l'écran. Nous avons euh, des liaisons, euh, <rire> des liens. Euh, tu fais ce que tu veux. Euh. Voilà. Exactement. <rire> non non non, rien du tout de ce genre-là. Mais euh, <rire> il m'appelle, j'arrive quoi. Même s'il me fait chier. <rire> voilà, bon. et tu vois, il y a des choses qui sont simples, et les gens se prennent la tête sur des théories. Oui. Oui. Ben bah, oui, mais c'est euh, en soi un, effectivement peut-être un problème, mais c'est un problème qu'il faut qu'on sache, qu'on apprenne à passer. Parce voilà, que si faut... on apprend, parce que pourquoi on continue à penser que c'est plus important de parler de théorie que de parler de ça C'est parce qu'on a besoin de savoir, où... les gens ont encore besoin de savoir où ils vont. Et peut-être qu'il faut essayer de, de tuer ce, cette ligne d'horizon qui ne signifie pas grand-chose si tu n'agis pas tout de suite, moi cette phrase là qui me revient souvent en tête ici c'est, euh, demain se fabrique aujourd'hui donc ça sert à rien de regarder la ligne d'horizon qui est là-bas si aujourd'hui tu ne fais pas quelque chose donc, oui. euh, donc mais je, il y a, y a beaucoup un... de gens qui sont frustrés, tu vois la manif de Aménil euh, le montant c'est parce que les gens euh, n'aiment pas tourner en rond ça, ça a un sens aussi hein. <rire> voilà <rire> ah, oui. Pas... Mais c'est euh, peut-être bénéfique euh, que euh, cette chose de ne pas vouloir euh, tourner, euh. tourner en rond en marchant se transpose également non, dans, là, les, dans, le dans les C'est extraordinaire, je crois qu'il n'y aura que François Hollande qui aura réussi à faire tourner en rond des gens. Quoi. Enfin, je veux dire, c'est un truc mais hallucinant. Quoi. <rire> mais il faut remercier la guerre entre François Hollande et Manuel Valls ce qui nous fait euh, avoir une variété euh, de positions euh, de CRS et de gendarmes. Ils sont revenus pour la première fois comme au premier jour, on est rassurés. Ah là là. Bon, allez. Bon, bah merci. merci François. Euh, bah, écoute, euh, bah, bonne continuation, ouais. euh, bonne créativité avec votre galerie, je, je pense que ouais. vous reviendrez ouais, euh, ouais. pour vos prochaines actions. Ouais. Si tu as besoin de nous raconter une action euh, ouais. un peu comme ça, sauvage, n'hésite euh, pas à venir nous en parler. D'accord. Et euh, ben bah, voilà, comme ça permet d'avoir de, un des témoins, de que la journée n'était pas simplement l'objet d'un manège ou d'un tournicotin tournicotis mais que c'était aussi il euh, y avait des gens qui étaient là pour sortir un peu des sentiers battus. Et voilà, donc ça c'était important. A plus. A plus. Merci beaucoup, François. Donc, euh, on va rendre l'antenne. Attends, je, je peux faire un petit mot avant non, oui. euh, Donc, euh, a priori, on se reverra mardi. Euh, mardi, Donc, c'est le 28 juin, le jour où la loi est votée au Sénat. On ne sait pas encore exactement ce qu'on va faire concrètement. On ne sait pas si on va être au Sénat euh, comme le proposait euh, François à l'instant, c'est-à-dire qu'on va suivre et nager là-bas ou si on va être ici, on... bon, tout ça c'est des choses qui se réinventent J'espère que cette fois-ci cette mission a été complète et que la qualité n'était pas trop mauvaise On a vraiment fait notre maximum euh, On vous embrasse très fort, passez un excellent week-end S'il y a des gens à Toulouse qui veulent me contacter pour que j'aille les voir vendredi ou samedi euh, plutôt samedi euh, bah, qu'ils me fassent un petit coucou et je passerai les voir, voilà Ciao